Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais mon premier tutoriel cheveux et je vous monte à réaliser un bon. En fait je ne monte pas à réaliser un bon mais je vous monte à réaliser plusieurs bonnes avec plusieurs textures de cheveux. Ce que vous allez avoir besoin pour me suivre dans cette vidéo-là, vous aurez besoin d'un élastique bun ou un bas, babépine, peigne, sprinette et miroir. C'est vraiment la solution au bad hair day quand on sait pas quoi faire avec nos cheveux comme les miens ce matin. C'était épouvantable. Je vais vous montrer de quoi ça avait de l'air. Ouais. Bon, c'est vrai, mes cheveux étaient un peu intenses ce matin, mais on ne s'attardera pas là-dessus. On commence le bon numéro 1 tout de suite. Une fois que c'est fait, moi, j'aime bien le tirer un peu, mais vers l'avant. On prend le bon comme ça. Le mien, il se clipe, mais il euh, y en a d'autres que c'est juste un bon comme ça, comme un bas d'ailleurs. Je reviens dans deux secondes. Ha! <rire> Vous prenez un bas, ciseaux. Vous avez certainement vu des milliers de vidéos comme ça, là, mais je vais vous montrer quand même. On coupe le top des orteils. Et puis, là, vous commencez à tourner le bas. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller placer les cheveux comme en fontaine, <rire> comme quand on était petit. Puis on va ramener les vers, comme il faut faire le tour du bon avec vos cheveux. Puis là, ça va vous donner ça, comme ça. Et puis après ça, moi, ce que je fais, c'est que je prends, supposons, je fais une séparation. Je prends une partie des cheveux ici, puis je commence à les tourner comme vers l'arrière là comme ça là avec ma main là je change de main au-dessus je m'en vais chercher les cheveux en arrière puis là j'ai comme je sais pas si vous pouvez voir là mais je les comme je les rentre un petit peu en dessous je tasse puis ma main est devenue comme droite là ici mais ça fait vraiment ça fait que je prends mes cheveux je lisse je les tourne un peu en dessous après ça je rechange de main et puis, je fais la même chose avec l'autre. Je rechange. Je fais la même chose avec l'autre. Puis là, ça s'en vient de plus en plus en dessous. Est-ce que vous voulez mettre comme vos cheveux en dessous du bon. Combien de fois est-ce que je peux dire bun dans cette vidéo Attendez-vous à en entendre encore plusieurs. On prend les babépines. Moi, je vous conseille d'avoir ces babépines-là. C'est comme des grandes babépines qui sont vraiment plus larges que les petites babépines qu'on connaît au lieu de ces bobby pins-là qui sont tout petits. Ceux-là sont plus serrés, sont plus sécurs, mais pour des gros bonnes, ça, c'est génial. Alors là, vous faites juste les rentrer. Ça, vous pouvez prendre un petit peigne puis le faire avec le peigne, mais moi j'aime bien me sortir des cheveux, je trouve que ça fait un peu moins peigné. Ok, on repart avec les pires cheveux du matin. Là, vous avez besoin encore une fois d'un élastique, vous allez <rire> recommencer à faire une couette mais le dernier tour de votre élastique, vous ne sortez pas les cheveux au complet. Faites, vous la faites vraiment, vraiment haute. Comme ça. Puis là, vous faites un tour, deux tours. Le troisième tour, ben pour moi, c'est le troisième tour. Vous allez comme pas sortir votre couette au complet. On va vous faire encore l'anneau ici comme ça. Là, vous prenez le reste des cheveux qui sont en arrière. Puis vous prenez. Moi, je prends la moitié. Ça, puis je tourne autour. Une autre babépine là. Là, il vous reste encore celle-là ici que vous allez juste descendre que ça fasse comme ça et puis là moi je mets mes, mes pouces comme dans les trous si on veut puis tranquillement pour ramener les cheveux vers l'avant comme ça en vous tenez là, comme pincé Pas besoin d'avoir un bon pour le faire, juste euh, élastique et barbe puis Là aussi, vous pouvez sortir les cheveux. Puis là, on prend une section ici, une petite mèche comme ça. Puis elle, vous allez la sortir au complet. Puis là, après ça, vous descendez vos cheveux. Comme ça. Pour les cheveux qui restent comme ça en arrière, on fait la même étape que tantôt. Fait qu'on va aller le tourner comme ça autour. Là, on prend la mèche ici. On va prendre notre peigne. Et on va doucement aller crêper la mèche voilà. et puis là on tourne autour du bon et on va aller le fixer Et là, comme d'habitude, je sors mes cheveux. Pour celles qui ont les cheveux super plats, pas de volume, pas frisé, rien là, vraiment plats puis que vous avez de la misère à faire des bonnes parce que c'est toujours trop... trop euh, soyeux puis vous voulez quelque chose d'un petit peu plus messy, le bonne pour vous. Fait que... <rire> vous attachez vos cheveux, encore une fois très haut. Puis là, vous tirez vers l'avant. Vous prenez votre bonne. Comme ça, et là, vous prenez des sections de votre couette, votre peigne, je suis vraiment trop haute. vous crêpez comme ça. Une fois que c'est fait, vous essayez de retrouver votre centre. Pis on fait la même chose que tantôt. Fait qu on fait le tour. Puis vous rentrez en dessous. That's it! Puis on met les babépines. Le dernier bonne que je vais vous montrer, c'est le bonne que j'utilise à toutes les semaines quand je vais à mes cours de ballet. Fait que c'est un bonne qui est très très classique, qui est liché, mais on peut toujours le modifier un peu. Il y a deux hauteurs, soit quand vous le mettez ici comme ce qu'on fait depuis tantôt, ou sinon en bas. Je vais vous montrer lui d'en bas pour faire un peu plus différent. Fait on commence par une couette comme ça. Après ça, on prend notre bas ou notre bonne. On va les mettre. Moi, j'ai bien pencher ma tête par en avant pour que les cheveux soient plus faciles à mettre. fait, prenez l'élastique transparent comme ça, vous étirez puis vous le passez par-dessus. Puis là, ça fait déjà la forme de votre bonne qui est lichée. Une fois que c'est fait, ça donne ça. Donc, je mets une main complète. Je commence à rentrer mes cheveux en dessous. Thank you. Alors euh, voilà, c'était mon premier tutoriel cheveux. J'espère que ça vous a aidé et puis que vous allez vous euh, sauver la vie le matin avec les bonnes, euh, comme moi ça l'a pu euh, le faire ce matin. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser, ça me fait plaisir de vous répondre. Puis quelques-unes d'entre vous le savent déjà, mais j'ai également mon cours en coiffure, donc si vous voulez d'autres tutoriels cheveux, n'hésitez surtout pas à me le demander, ça va me faire plaisir de les faire pour vous. Alors on se voit lors du prochain vidéo. Bye! C'est sûr ça que ça sert sa chair. C'est sûr que ça sert une chaise qui tourne. Oh. You're so pretty. I'm a spice girl. Et ça va me faire plaisir. Hop, oh, ça ci <rire>